Saint-Esprit. Père, à cet instant, nous te disons grand merci. Pour l'occasion que tu nous as encore permis d'être en ta maison. Père, pour te glorifier et aussi te sanctifier. Tu es un Dieu tout-puissant qui dépasse tout autre. Même les hauteurs des montagnes ne te dépassent pas, Père. Tu es au-dessus de toute notre vie. Et tu nous as appelés, Père, pour une bonne cause. C'est ainsi, Père, nous demandons que tu nous accompagnes. Par ton Esprit Saint. Pour nous conduire jusqu'au jour du Seigneur. C'est pour cela que tu nous as appelés, Père. À cet instant, nous prions pour ceux qui souffrent. Pour les affliger, les accabler, Père, nous prions pour eux. Une famille ou une autre a perdu les leurs. Père, nous partageons aussi la douleur avec eux. Sans oublier ceux qui sont aussi Père, à cet instant à l'hôpital en train de souffrir. Nous espérons que Père, la main des soignants touchera la maladie et aussi il y aura une solution. Mais toi qui soignes plus que cette maladie-là, même la maladie de l'esprit, Père, nous avons besoin de toi à cet instant. Que tes anges nous entourent. Et que nous soyons des inscrivant saints dans tes mains saintes pour accomplir l'œuvre sainte. L'œuvre que tu as débutée dans nous. Ceux qui sont aussi pères dans le déla peuvent approcher l'hôtel de grâce. Ensemble, comme une seule famille, comme une seule bouche, nous pouvons leur te glorifier. Ainsi nous prions, Père, pour ceux qui sont coincés quelque part. Aide-les à trouver, père, la porte de sortie. Nous Prions pour la jeunesse, nous prions pour l'école du dimanche. Ko bonde la bilingue, ko bonde la nous prions pour ton œuvre entière. Enfin que ça aille de l'avant, que ça nous prépare pour, pour le jour du Seigneur. Viens, Père, le revenu. Et guide-nous à cet instant. Nous cherchons l'union parfaite avec notre apôtre du district. Il prie pour nous. En union avec notre apôtre patriarche, n n mokondi, et dans l'espérance d'être dans l'ensemble des apôtres, mais, que leur prière nous couvre aussi, Père. Et donc, plaçons notre foi dans la paix des enfants, les frères et sœurs. Tous tes serviteurs, Père, prie pour nous et pour cette œuvre. Plus que ce que nous pouvons exprimer en parole. Père, nous te prions nous de Jésus, ton fils bien-aimé. Amen. Amen. Amen. Bien-aimé dans les seigneurs. De partout où vous pouvez être. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la, maison, dans la maison de Dieu. La parole du jour est en exode chapitre 15. Verset 20. Nous lisons. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec de, de tambourins et en dansant. bongo prophète Miriam, décolle Aaron et Moïse, akamatin pe akomiko beta, bongo basi Israël Israel, balaniéna Asima jusque là prenez place et on va donner du temps à notre frère de lire le texte du jour dans exode 15 premier verset jusqu'au neuf qui a awa bozo abisika pe to sanzela pesa nzela na ndeko la biso ay Na mkandaya kubima mokapo ya zomi na mitano molungwa kutanga ya mbokino na liboa. Mokolo wana, Moiz na Israelite nyoso ba embe la ki yawe nzembo oyo. Na lingina embe yawe, alongi likambo moko ya monene. Abwaka kiba mpunda na ebali monene, naba to oyo ba mataka yango. Yawe azali makasi nangai pelokumu nangai Ye moto abiki singai Azali nzambe nangai to kumisa ye. Azali nzambe abakoko nangai to ye mbe ye Yawe azali elombe ya bitumba Kombo na ye penza yawe Bashareti ya bitumba na basodaya mokonzimone na Egypt Abwa bango nyonso na ebale Basodaya makasi ya Egypt Badindaki na ebale ya motani. Atindaki ba mai ezipa bango. Bakitaki na selo kola mabanga. Yawe liboko na yo ya mbali ezali na nguya. Yango moto epanzaka banguna na yo. Monene na yo ezali ya kolobate. Osili sakaba hoyo babungi sakayo. Soki kanda na yo epeli. Eziki saka bango loko la matiti pamba. Otindaki mopepe ya monoko na yo, mai yeyaki koton na esika moko. Bambonge e telema ki loko la bamir, bambayi e kendaki mati na seya ebali monene. Banguna na biso balobaki, tolanda bango, to kanga bango, to botola biloko na bango, la chorale peut nous interpréter un morceau. La chorale peut nous interpréter un morceau. Seigneur, Balinga écouter a écouté la parole, cela nous fait penser la, la manière dont le peuple d'Israël est sorti en Égypte. C'était d'une manière inentendue. Une Pharaon avec... Une armée qui était la plus forte à l'époque, devant eux il y avait la mer, sans pirogue, sans bateau, on m'a sauvé. Derrière là, il y avait ceux qui les poursuivaient. Et, et ils n'avaient ni arme. Donc ils étaient certains d'être tués comme des mouches. Bango Mais Dieu en a prouvé le contraire. Il les a fait traverser à pied sec. Et voilà maintenant, quand ils ont traversé, leurs poursuivants ont profité d'occasion pour entrer aussi dans, le, dans, dans, dans la même voie. Mais cela n'était pas le cas. Heureux pour eux. Lorsque maintenant Moïse a remis le bois sur la mer, et voilà, l'eau s'est ramenée à soi-même. Et ça engloutit tout le monde qui était après eux. Mais qu'est-ce qui a suscité la joie de ces peuples Qu'est-ce qui a suscité aussi la reconnaissance? Ce n'est pas parce que les gens étaient morts dans l'eau. La mort d'un homme ce n'est pas une chose qui peut donner la joie. Mais leur reconnaissance était à la puissance de Dieu. Et aussi, leur joie était de la manière dont ils sont sortis de l'esclavagisme. ils Inentendu, ils étaient libérés. Et pour manifester cette reconnaissance et aussi la joie, Marie, qui était la prophétesse, la sœur d'Aaron et aussi de Moïse et il a pris avec elle le tambourin et il a entraîné toutes les femmes d'Israël étant guidé par l'Esprit de Dieu ce n'est que normal que tout le monde s'est adapté à jouer et aussi à danser c'était leur manière de manifester la reconnaissance envers Dieu et aussi leur joie envers Dieu. Et nous savons bien que nous n'avons pas la coutume là de danse devant Dieu. nous, nous sommes tous les gens qui ont travaillé mais nous pouvons manifester aussi notre reconnaissance et aussi notre joie. De quelle manière En priant d'une manière fervente. Vénérer notre Dieu avec des mots qui peuvent le toucher. C'est une façon aussi d'exprimer notre reconnaissance et notre joie. En obéissant sa volonté. Et aussi en entrant en aide envers notre prochain. Ça va toucher les prochains, ça va aussi toucher notre Dieu Bien aimé dans le Seigneur Nous venons de passer un grand dimanche Ce n'était pas grand parce que c'était deux fois plus Mais parce que nous devions prier pour les nôtres Ils sont dans l'au-delà Et ça c'est aussi un miracle pour nous que nous pouvons remercier Dieu. Nous devons nous remercier dans des petites choses comme dans des grandes choses. Même des choses qui sont invisibles. Mais nous y, nous y croyons et c'est lui qui a placé cette foi en nous pour que nous sachions que même dans l'invisible il opère de grandes choses pour cette promesse qu'il a léguée pour nous pour que nous soyons alors à ses côtés pour, pour l'éternité. Mais la joie de Marie et les autres n'avait ava, pas duré. Pourquoi Parce que petit à petit ça a pris autre forme. Et la volonté humaine a commencé à surplanter la volonté de Dieu. Ainsi, Marie maintenant va chercher à, à défier Moïse. Parce que Moïse avait une femme étrangère. Et lui, maintenant, devait dire, mais si il, il, il a donné confiance à Moïse qui a une femme étrangère. Voilà, Moïse dirige tout un peuple. Mais Dieu lui a donné cette chance-là. Pourquoi pas moi? Donc, de ce que Dieu a fait en elle en déposant l'Esprit de Dieu dans Marie et ça donnait un fruit de joie aussi à tout le monde pour qu'elle dirige par l'injonction de Dieu, le oui. peuple et la pensée aussi profiter de cela pour diriger le peuple de Dieu autrement et pourtant ce n'était pas la volonté de Dieu Dieu n'était pas content Elle était mise en isolement Parce qu'elle avait péché devant Dieu Jusqu'à ce qu'elle s'est répentie Elle est revenu dans la communauté. Zonga Mais bien aimé dans le Seigneur. Même à cet instant que nous vivons, nous, de tels orgueils peuvent alors aussi nous envahir. Parce que peut-être qu'on est serviteur de Dieu. Dirigeant dans la communauté à son rang. On peut se dire, Dieu. Ce que je pense, moi, c'est Dieu qui me dit. En allant de côté, nous devions bien vérifier l'esprit qui nous guide. Dieu ne se contredit pas. Il n'est pas là pour diviser les gens. Nous avons entendu ici, sur cet hôtel de grâce, que l'esprit de division ce n'est pas l'esprit de Dieu L'insatisfaction ce n'est pas l'esprit de Dieu Nous devions être un pour y parvenir Voilà maintenant Marie n'était pas satisfaite de la présence de Moïse Marie n'était pas satisfaite de la présence de Voir la femme de Moïse... Peut-être pour elle c'était l'abomination... Mais Dieu ne l'a pas exclu... n'a pas exclu cette étrangère là... Alors nous devions savoir... Ruth, Ruth. n'était pas exclu... Une étrangère... De Ruth et Naki David... De et, et de David est notre Seigneur Jésus Christ Dieu a besoin de tout le monde qui l'accepte et qui le croit Donc nous devions accepter tout le monde de la même manière Si nous avons l'esprit d'insatisfaction en nous Si nous avons d'insatisfaction en nous ou des divisions pour dire non, celui-là n'est pas de notre tribu il est étranger parmi nous. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça on nous a appris que la foi qui grandit dans les épines n'a pas du tout une bonne vie. Il a de et nous devions avoir une bonne terre dans notre cœur. Et quand Mais quand il y a des épines, des divisions, épines, d'insatisfaction, épines, de de de de, de mettre l'un ou l'autre en extrême notre foi ne peut pas bien grandir. Alors, faisons force si nous avons de tels esprits pour nous repentir. Nous nous sentirons que nous avons de la place dans la communauté. Et nous sommes prêts à aider la communauté. Et ce don on nous a donné, nous dirige pour que nous soyons alors préparés pour les jours du Seigneur. Dans cette façon-là, notre joie va dire. Et moi, je pense que la joie, c'est comme la main de l'homme. Parce que s'il y a la joie dans notre foi. Nous aurons la joie d'aller à l'église, nous aurons la joie d'accueillir notre frère et soeur, nous aurons la joie d'espérer le jour du Seigneur, et nous aurons la joie même de... de... de... De diffuser ou même de, de prêcher la parole du Seigneur. Parce que nous avons la joie. Mais bien aimé dans le Seigneur, tenons aujourd'hui que nous, nous allons remercier notre Dieu par une prière fervente, par l'obéissance de sa volonté, et en entrant en aide pour notre prochain, ceci touchera notre prochain et aussi notre Dieu. En marchant de la sorte, nous serons alors la joie de tous. De la communauté et de notre Dieu. Et au jour du Seigneur, lui-même fera tout pour nous prendre à ses côtés. Amen. Amen. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Nous avons l'évêque Chimanga et aussi l'apôtre Frédéric. Ça, livre, livre, livre, livre, Frédéric. Après la chanson, je vais les rappeler simultanément ils viennent chacun quelques minutes pour que l'Esprit nous dise ce que ça dépose dans leur cœur. Commencez par le Vec Timanga. Oh, oh, Mais peuple de Dieu. Nous avons une obligation, nous tous, de reconnaître notre Père céleste. Et d'avoir aussi beaucoup de joie dans nos cœurs pour tous les bienfaits. Le sujet d'aujourd'hui que notre apôtre a utilisé, il nous demande tous d'avoir beaucoup de reconnaissance et beaucoup de joie par rapport à ce que notre Père céleste accomplit pour nous. Nous avons aussi l'occasion ce soir de remercier, d'être très reconnaissant devant notre Père Céleste et avoir beaucoup de joie par rapport à la parole qui nous a été donnée par notre apôtre. Notre apôtre nous a beaucoup expliqué. Il nous a montré la victoire des enfants d'Israël. et La défaite de... L'armée égyptienne. Nous aussi, en ces temps précis, comme nous ne sommes pas habitués, nous n'avons pas la coutume de danser comme Marie avait dansé avec les autres femmes, notre apôtre nous a montré une autre façon d'être reconnaissant, d'avoir beaucoup de joie devant notre Père céleste. C'est savoir prier et adorer Dieu. Être obéissant de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu et surtout d'appliquer les dix commandements. Et savoir aussi assister notre prochain. C'est aussi une façon d'être reconnaissant devant notre Père Céleste. Notre apôtre a parlé aussi il nous a montré la différence entre la conception humaine et la volonté de Dieu. Puisque Marie, par rapport à ses regrets, croyait peut-être que c'était la, la volonté de Dieu. Et après tout, elle a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était une idée ou conception humaine. C'est pourquoi elle a été écartée des autres. Mais la très bonne chose que Marie a faite, elle a beaucoup regretté de ses mauvais comportements. Et... Elle a cherché à se repentir. Toi et moi, c'est la même chose. Nous devons appliquer ce qu'on appelle l'autocontrôle. On va voir que nous avons commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes et beaucoup de péchés. Au lieu de juger les autres, il faut se juger euh, soi-même. Mais si quelqu'un te veut ba ko sambisa ba tomi sambisa yo moko. Quand Dieu a accepté le le pardon, la repentance de Marie, Marie a retourné dans l'assemblée des enfants d'Israël. Nous aussi, ça sera la même chose. Peut-être nous avons pris un peu de distance par rapport à nos conceptions. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, Frères et Sœurs dans le Seigneur. Avant toute chose, je dépose ma reconnaissance derrière cet hôtel de grâce. Nous venons d'apprendre comment est-ce que le peuple d'Israël avait manifesté la reconnaissance et la joie devant Dieu après que l'armée des de pharaons ait été liquidée. Mais à travers la parole, notre apôtre nous a montré plusieurs pratiques pour être reconnaissant devant Dieu. Si Marie et les autres femmes avaient utilisé la pratique de la danse, L'Esprit nous exhorte de le faire peut-être par la prière, par l'obéissance de la parole et par l'assistance à, à notre prochain. Effectivement, dans la prière, il y a aussi l'adoration et le remerciement. Nous le faisons avec joie, même si nous sommes dans des circonstances difficiles. Et Dieu nous aide aussi en cela. L'obéissance est vraiment priorité à toutes sortes de pratiques que nous pouvons exercer. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, on parle de la bénédiction et de la malédiction. La bénédiction liée à l'obéissance et la malédiction liée à la désobéissance. Bon, je m'excuse pour ceux qui ne pratiquent pas, disons ceux qui pratiquent la danse, mais nulle part, je, je n'ai jamais entendu parler de, de la bénédiction liée à la danse. Peut-être il, -il Peut y a un exemple dans le Nouveau Testament en ce qui concerne Hérodias, disons Hérodias dont sa fille avait dansé devant, devant Hérode. Dans un Hérode. La fille avait fait la joie d'Hérode et de tous les convives, et Hérode avait demandé à la fille de demander ce qu'elle désire. Moi, si à ce pays, qui est Hérode, mais finalement, cela a entraîné la mort de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si on peut l'appeler, je ne sais pas, bénédiction de malheur ou bien malédiction tout court. Mais quand nous voyons dans le livre, dans l'épître, Jacques, chapitre 2, verset 10. L'apôtre Jacques dit que si vous observez toute la loi, mais vous péchez contre un seul commandement, vous êtes coupable de toute la loi. C'est-à-dire que nous devons faire très attention. D'une part, nous prions, nous manifestons notre obéissance, nous assistons les nécessiteux. Mais d'autre part, nous devons faire très attention par rapport à notre comportement. C'est ce qui a fait que Marie aussi avait été victime de cela. Elle a essayé de défier Moïse, mais Dieu n'était pas content. Finalement, il a frappé de lèvres. Mais comme notre apôtre vient de le souligner ici, Marie s'est répandue et Dieu l'a réintégrée encore dans le cercle de, du peuple de Dieu. Faisons de même nous aussi. Et nous serons bénis. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut y arriver que dans notre cercle, qu'il y ait quelqu'un qui ne nous plaît pas. <one> <Broadly> parce que sa manière d'agir n'est pas du tout plaisante. Soyons <HasanCarrollienne> <sancionate> plaisant. <so <Effects> tolérants, to <daughters> rappelons-nous to to <idéales> de la notre de la... notre Père, pardonne <foi> nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tôt... Coup, je je je veux. Je veux Sinon, il n'y aura pas lieu de dire ces mots-là. Ainsi, nous allons nous préparer pour avoir le pardon de péché. Et la chorale peut alors interpréter quelque chose de répentance. Maintenant, nous invitons tous, là où vous, vous trouvez, de nous joindre à la prière que le Seigneur nous a apprise. Le Notre Père. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne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 la, la puissance et, et la, la gloire. La gloire. Amen. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Si Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du Christ le ressuscité soit avec vous tous. Et la paix du Christ le ressuscité soit avec vous tous. Amen amen. Père, nous te disons grand merci encore une fois Tata, l'issue sur toi-même, c'est de me Voilà, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes de nous pardonner nos péchés Tata, l'encombre est une colonne habituelle de Christ, l'Ozalik, on dit qu'il n'y a qu'à l'hommage de que ce que tu fais pour nous soit réalisé, soit visible Tata, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, l'Ozalik, Accepte qu'au jour du Seigneur, que nous ne manquons pas, Père, par grâce. Car tu es notre Dieu. nous Disons grand merci pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela a rendu possible pour que nous soyons les enfants de Dieu. Et que la promesse du salut soit au-dessus de nous, Père. En union parfaite avec notre rapport de district, Père, nous te prions par grâce, accepte-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Maintenant, nous allons pouvoir clôturer le service divin. Si tu as En priant. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous. pour nous. Pour la nourriture que tu as préparée pour nous. Nous te disons merci pour tes serviteurs qui prient pour nous aussi. Notamment notre apôtre Patrice, notre apôtre du district. Et tous les apôtres, tous tes serviteurs et tes enfants, garde nous dans ce cercle, Père. Fortifie ta communauté. Et que... Père, le pouce soit bien préparé pour le jour du Seigneur. Nous ne pouvons pas oublier ce que nous traversons ici, dans, dans, dans ce monde et dans notre pays particulièrement. Nous prions, Père, pour les soignants. donne leur force et courage, surtout dévouement. Mais ça, il Car il lutte pour notre santé charnelle. Et aussi pour les autorités pour qu'elle prenne de bonnes décisions dictées par le Saint-Esprit des décisions qui peuvent être utiles pour la population. Nous, nous aspirons, Père, à une paix aussi durable. Ainsi, nous prions même pour des zones là qui sont en trouble et en guerre tout le temps. Là, là, tes enfants y sont. Ton église, Père, ton peuple. Regarde et puis aussi donne une bonne solution qui est la paix là-bas. Nous prions pour les offrandes que nous amenons dans ta maison. De, for de différentes formes. bénissez dix fois, mille fois, Père. Et ça serve, Père, à ton œuvre. Nous prions pour les malades. Pour ceux qui sont en Pour ceux qui n'ont pas perdu dans leur projet. Donne-leur un de nous, ma Père, ils peuvent alors se réjouir aussi. Au jour du Seigneur, Père, nous voulons tous y être. Maintenant, Père, en union avec ceux qui sont dans l'au-delà aussi. Accepte-nous par grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit restent avec vous tous. Bonzenga bonjour Peuple, quand il a dit, il a et il a dit, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans un et que la chorale interprète pour nous le cantique de la sortie. Je...